Beaucoup de gens n'ont pas remarqué tous les secrets que Farman sont fournis dans le trailer de la map du chapitre 4. Et c'est dommage parce que ce trailer comporte énormément de secrets, Donc deux énormes collaborations qui vont arriver prochainement sur le jeu. Alors n'hésite pas à rester jusqu'à la fin pour connaître toutes les énormes collaborations qui vont arriver prochainement sur le jeu. Wesh bon, je les ref j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farman. Un... Aujourd'hui, les gars, on va parler de sujets importants. Je rappelle que si tu as envie d'avoir ta propre dédicace dans la prochaine vidéo, je te conseille de faire comme les gens qui sont là depuis le début de ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner en activant la cloche des notifications pour avoir une chance de. Passer dans ma prochaine vidéo, du coup, les gars, pour le premier sujet de la vidéo, on va parler des nouvelles armes qui sont arrivées dans la mise à jour du chapitre 4. On va faire un petit résumé. Du coup, la première catégorie d'armes qui est arrivée dans le chapitre 4 sont de nouvelles AR. Déjà, nous avons une nouvelle AR à réticule euh, que vous avez dû voir avec les euh, samedi passé, mais voilà, là voilà. Du coup, les gars, là voilà l'arme à, à réticule. Voilà, et les gars, aussi, nous avons eu le retour de cette euh, PM, la, la, le UZI. Voilà, on a encore la, la à réticule. Et voilà le kill. Et nous avons aussi eu ce nouveau pistolet. Euh, bon. Sur le, euh, sur le design, on voit une Tolbert Mais je pense pas que ça a un rapport avec Spider-Man. Et aussi, nous avons eu le retour des arcs. Comme vous pouvez le voir maintenant. On a le retour des arcs. Bon, à la base, les arcs, on peut les avoir seulement avec un certain atout. Et on a eu ce nouveau marteau. qui C'est une dinguerie. Vraiment, les gars, ce marteau, c'est une pure dinguerie. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Ah, voilà. Ça, c'est l'un des pompes qui est euh, arrivé avec ce nouveau chapitre. Voilà. Bon, il y a personne. Pour le moment, on a eu juste un kill. Mais c'était un bot. Et aussi. Pour moi le meilleur truc qui arrive dans ce truc C'est le retour de l'ascar Maintenant vous pouvez la retrouver à la variante avec la variante Vert, bleu, gris, euh, épique Légendaire comme, comme d'hab Mais ils ont ajouté le gris et le vert euh, Et le bleu bien sûr Mais du coup vous avez le retour de l'ascar on va, on va continuer à loot un peu, non Mais du coup, c'est pas que ça que vous pouvez faire avec ce marteau Du coup, vous pouvez euh, déjà vous euh, propulser comme ça Mais après ça, est exactement caler beaucoup ça mère On va essayer de choper des kills parce que là, un kill c'est un peu euh, la honte Putain, mais je vois Voilà, on va prendre l'RPG je crois du coup les gars vous avez le retour des RPG mais par contre vous avez euh, les, euh, les snipers qui ils ont été enlevés Vous avez aussi cette nouvelle PM, c'est euh, une spécialité PM à double chargeur C'est à dire je pense que quand vous terminez euh, un chargeur, l'autre euh, est utilisé directement alors vous n'aurez pas besoin de recharger à chaque fois Dernière information pour cette catégorie, les il y a deux nouvelles armes euh, du chapitre 1 qui sont venues euh, Mais pas débloquables mais un coffre ou un loot je sais pas quoi euh, ce, ces deux nouvelles armes sont euh, débloquables avec un atout, je vais, vais pas être en mesure de vous dire quel y parce que j'ai pas l'information euh, avec moi, mais il y a un atout qui va vous permettre de débloquer l'air de John Wick et aussi de débloquer le pompe de guerre qui était disponible pour la première fois en chapitre 1, saison 9 si je me trompe pas bien sûr, du coup comme vous pouvez le voir en chapitre 4 nous avons toujours eu euh, toujours les voitures qui sont disponibles, la plus grosse nouveauté de ce chapitre c'est que nous avons l'arrivée enfin des motos qui, ont, qui avaient leak depuis longtemps, pas des motos classiques, c'est des motos cross. vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire des loopings, vous faire faire des figures, vous pouvez même, euh, je sais pas comment on dit en français, vous pouvez, euh, vous pouvez euh, lever la, la, la roue avant. Et les gars comme nouvelle mécanique, vous avez maintenant la possibilité d'enjamber les structures, n'importe quoi vous pouvez les enjamber, par exemple là vous sprintez, vous arrivez et là vous pouvez enjamber tout. Regardez par exemple, je vais prendre ça et on peut en monter, voilà, ça c'est une une des nouvelles mécaniques qui sont arrivées Une fonctionnalité qui a un leak euh, depuis un moment, une fonctionnalité qui va être bientôt disponible sur le jeu C'est la possibilité de faire des doubles sauts, euh, ça va ça va sûrement vous consommer de l'endurance Et aussi pour information, les coffres à une clé, pas les coffres à deux clés, les coffres à une clé C'est-à-dire les mini coffres avec une seule lampe que vous voulez voir euh, pour avoir bah, les coffres holographiques euh, Maintenant sont encore disponibles sur le chapitre 4, alors euh, pour ceux qui se demanderaient, voilà J'ai failli mourir, oh merde J'ai failli mourir à cause de ma propre cœur, bordel du coup les gars on rentre dans le vif du sujet Maintenant on va parler des collaborations Incroyables qui vont arriver prochainement Et surtout ce mois-ci Les gars pour la première information nous avons un joueur De basket qui va arriver sur Fortnite Ou un ensemble à son effigie Oh là là là là Du coup les gars le, le joueur Janice Antetokounmpo euh, Si je prononce mal désolé pas ma faute toutes les, toutes les collaborations que je vais vous dire maintenant Vont arriver ce mois-ci du coup si vous voulez euh, Gardez vos bébecs ils sont combien, wesh? Oui, la petite moto qui fait péter. Du coup, de toute façon, les gars, je vous mettrai le nom du basketteur sur l'écran parce que vraiment, sûrement, je crois. Pas du tout. Ensuite, les gars, les fans d'anime vont être vraiment contents. Le skin Deku de, Deku de Mario Academia va arriver ce mois-ci sur Fortnite. Les seules informations qu'on a à propos de ça, c'est que le skin Deku va arriver dans la boutique et accompagné de son arme mythique. Vous savez très bien de quoi je parle, mais euh, le, son arme mythique va arriver. Et ensuite, les gars, le plus gros, je pense, pour moi, le plus gros youtubeur au monde, Mr Beast, va effectivement va enfin avoir son skin sur Fortnite. Du coup, son skin va arriver pendant ce mois-ci. Et les gars, ensuite, une nouvelle collaboration avec Marvel le skin Hulk va arriver sur Fortnite accompagné d'un sac à dos, d'une pioche, d'une émote et euh, sûrement peut-être d'un planeur Alors pour les fans de Marvel je vous conseille vivement de garder vos V-Bucks euh, afin de pouvoir procurer le, le, le pack euh, de Hulk Bon top 21 c'est qui on est bien Mais les gars du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Et n'hésitez pas aussi à me dire euh, quelle autre collaboration vous voudriez avoir sur Fortnite Mais voilà sur ce, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ces collaborations. Et les gars, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires trois autres collaborations que vous souhaitez que Fortnite ajoute sur Fortnite. Mais du coup, les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce ça me ferait vraiment plaisir. Et les gars aussi, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en activant la cloche des notifications pour ne pas louper les notifs des nouvelles vidéos. Sur ce, frérot, tu peux t'abonner juste ici ou tu peux toujours regarder une autre de mes vidéos qui s'affiche juste là. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. C'était Skyplex, à très bientôt.